Alors comment choisir son constructeur de maison individuelles C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Quel est le rôle du constructeur immobilier Alors le rôle d'un constructeur immobilier, c'est celui d'apporter... Euh, tout un package, permettre à une personne qui n'y connaît absolument rien euh, dans la construction de pouvoir l'accompagner dans euh, justement le projet de construction qu'il peut avoir. Grâce au constructeur et le package qu'il amène, la personne qui va faire construire ne va avoir à se soucier uniquement du côté fonctionnel de sa maison, de ce qu'il va avoir dans sa maison, du côté esthétique de sa maison, pour euh, déléguer en fait toute la partie technique au constructeur et tout le déroulement en fait du chantier jusqu'à la livraison de la maison elle-même. Ça c'est le rôle du constructeur. Comment choisir mon constructeur immobilier, comment bien le choisir Alors comment choisir son constructeur de maison individuelle C'est une question que beaucoup de personnes se posent et sur laquelle il y a les plus grandes craintes en fait parce que faut rappeler juste une chose c'est que les constructeurs de maisons individuelles ont eu une mauvaise réputation pendant un certain nombre d'années tout simplement parce que dans les années 90 2000 il y a eu beaucoup de défauts de constructeurs vous voyez des reportages qui nous montraient des, des personnes qui se retrouvaient le bec dans l'eau après avoir euh, versé 30 000 euros à un constructeur qui avait disparu dans la nature ou qui avait fait faillite pendant pendant la construction et, et les gens se retrouvaient avec des maisons qui n'étaient pas du tout finies et, et donc euh, dans, dans le désarroi quoi. ils se retrouvaient dans des endroits. Cette époque-là, elle a un petit peu révolue puisqu'il y a eu plein de choses qui ont été faites, justement, pour éviter qu'on retrouve ces problématiques. Ce qui est important, lorsqu'on choisit son constructeur, c'est de faire attention à sa santé financière. Donc, on peut trouver ces informations très facilement sur Internet. Il y a des sites spécialisés dans ce domaine-là où on peut aller vérifier la santé financière d'une entreprise. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on lorsqu choisit son, son constructeur. La deuxième chose, c'est tout simplement d'aller regarder sur Internet la réputation de ce constructeur. Comment on fait pour trouver la réputation de son constructeur Il suffit d'aller interroger les avis de ses anciens clients et voir ce que ses anciens clients pensent des constructeurs qu'on a sélectionnés. Euh, ça c'est la, la deuxième chose. Troisième chose, ça va être d'aller les visiter, d'aller les rencontrer ces constructeurs et pas rencontrer juste un, mais aller rencontrer plusieurs. Si jamais on a eu des recommandations de personnes que l'on connaît, des amis de la famille qui ont déjà fait construire par un constructeur et qui nous le recommande, ça c'est déjà un très bon point de présélection d'un constructeur. Mais une fois qu'on a ça, il faut absolument aller les rencontrer et aller discuter avec eux pour euh, créer un espèce de, de feeling qu'on va avoir, parce que ça c'est également une, une chose très importante lorsqu'on choisit son constructeur, c'est le feeling qu'on va avoir avec ce, avec ce constructeur. Est-ce qu'il nous comprend Est-ce qu'il comprend les attentes que l'on a euh, Est-ce qu'il est à l'écoute de ce qu'on lui demande On peut également aller visiter des chantiers de ce constructeur, voir un petit peu euh, bah, que, comment ça se passe, comment se déroulent les chantiers qu'ils ont en cours, donc on peut très bien aller regarder où est-ce qu'ils ont des maisons en construction, aller voir ces chantiers et voir un petit peu comment se passe le chantier en question. Et si on a la chance de pouvoir croiser leurs clients sur le chantier, il ben, ne faut pas hésiter non plus à aller leur poser quelques questions et savoir s'ils sont contents de la prestation du constructeur. Et est-ce qu'il est de bons conseils Est-ce que lorsque on a un doute sur un point particulier de notre projet, est-ce qu'il est là pour répondre à ce point-là et lever nos inquiétudes et nous éclaircir sur ces points. Donc la discussion qu'on va avoir avec ce constructeur, elle est également extrêmement importante. Et après, évidemment, une fois que tous ces points sont réunis, le dernier critère qu'il va falloir euh, regarder, c'est celui du tarif, bien évidemment, puisque tous les constructeurs ne travaillent pas au même prix. Il euh, y en a qui vont être plus chers, d'autres moins chers, d'autres qui vont être intermédiaires. Il va falloir que vous déterminiez, lorsque vous choisirez votre constructeur, que le prix, le tarif qui vous convient le mieux par rapport aux prestations qu'il vous a fourni. Sur quel point il faut que je fasse attention quand je choisis mon constructeur Alors, un point essentiel sur lequel il faut faire attention, c'est euh, la, la, la solidité financière qu'il peut avoir. Donc aller vérifier que il a une situation financière relativement stable. L'autre point que l'on peut vérifier c'est également depuis combien de temps est-ce qu'il est sur le marché. Un constructeur qui a plusieurs années d'activité va être bien évidemment beaucoup plus sûr qu'un constructeur qui a vu le jour l'année dernière, par exemple. On sait qu'il a une assise qui est beaucoup plus affirmée, et on, on, on risquera moins d'avoir une défaillance de ce constructeur s'il est là depuis un certain temps, plutôt qu'un constructeur qui est là de, depuis peu de temps. Après, un autre critère également qu'on va pouvoir relever, c'est la structure qu'il a. Est-ce que c'est un constructeur qui travaille sur plusieurs départements, ou est-ce que c'est un, un tout petit constructeur qui est sur une localité bien précise. Là aussi, ça va nous donner pas mal d'indications pour pouvoir choisir notre, notre constructeur. Quelle qualité tu apprécies le plus chez un constructeur immobilier Donc La qualité que, qui est la plus appréciable chez un constructeur et, et qui est pour moi la, la plus importante, c'est la qualité relationnelle du suivi du chantier avec son client. C'est extrêmement important parce que on peut avoir très bien le constructeur qui nous fait rêver euh, quand il nous fait signer son contrat pour prendre évidemment l'affaire et euh, un constructeur qui est totalement absent une fois qu'on a signé. Donc ça, ça ce sont des constructeurs qu'il faut absolument éviter. Cet aspect là on va le retrouver beaucoup sur euh, le, le, les critères de recherche que j'évoquais tout à l'heure qui est ceux d'aller consulter les avis de ses clients parce que on peut avoir un très bon feeling avec un constructeur lorsqu'on s'adresse à lui en tout cas au service commercial, donc la première porte qu'on va pousser lorsqu'on va aller les rencontrer. Mais une fois qu'on a signé le contrat, qu'on a fait affaire avec eux, ce service commercial va passer la main, on va dire, au service technique, à toute la partie technique, la conduite de travaux, etc. Et il faut absolument que cette partie-là soit aussi bonne en termes de relation que celle qu'on avait avec le service commercial parce que si jamais elle n'est pas aussi bonne eh bien on va passer une année euh, sur le projet qui va être très compliqué il y a des constructeurs que je ne citerai pas mais que je connais et qui euh, une fois qu'ils ont signé le, le contrat ça s'est très bien passé côté commercial et une fois qu'ils ont commencé à, à, à prélever l'argent bah, là par contre il n'y a plus d'écoute il n'y a plus de suivi il n'y a plus de réponse quand on les appelle tout ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter tous les constructeurs qui n'ont pas de considération pour le client et, et une proximité avec leurs clients pendant le déroulement du chantier, ça, ce sont des clients qu'il faut absolument éviter. Donc vraiment demander, lorsqu'on va consulter des avis de clients, si les personnes ont été contentes de, de, de, de, du suivi pendant la construction de la maison. Est ce que le conducteur de travaux, le chef de chantier a été facilement joignable Est ce qu'il nous apporte les, les réponses pendant justement cette construction Ou est ce qu'on est complètement oublié, mis de côté jusqu'à la remise des clés Ces constructeurs qui n'apportent aucune considération au client, à partir du moment où ils ont signé le contrat, ça, ce sont des constructeurs bien évidemment qu'il faut absolument, euh, absolument éviter. Je conseillerais entre un constructeur, euh, entre une grosse chaîne tu vois, de constructeurs, ou euh, des constructeurs plus locaux, plus proches de chez soi, etc. Alors, est-ce qu'il faut choisir un constructeur national ou un constructeur euh, local Pour moi, ça n'a absolument aucune importance. Parce qu'au bout du compte, ce qui va se passer, c'est euh, une relation avec une personne en particulier. La personne en particulier qu'on va rencontrer lorsqu'on va négocier notre contrat, c'est la personne dont on a en face de nous qui compte. La personne qui va suivre les travaux derrière, le conducteur de travaux avec qui on va devoir avoir affaire pendant toute la durée de la construction, c'est une personne également. Ce n'est pas un réseau. Ce qui est extrêmement important, c'est les personnes avec qui on va avoir à travailler. C'est pas le fait qu'il soit local ou qu'il soit national. C'est vraiment les personnes. Donc on peut très bien être satisfait d'un petit constructeur local parce qu'on a une relation avec les personnes qu'on a rencontrées au sein de ce constructeur qui est excellente. Et ça, c'est le critère, l'ingrédient principal qui va faire que le projet de construction va bien se passer. Et ça va être la même chose chez un constructeur national. Donc il n'y a aucun a priori, hein, moi, lorsque je choisis mes constructeurs, sur le fait qu'ils soient nationaux ou locaux. Ça va être surtout la relation que l'on va avoir avec les personnes qu'on va rencontrer au sein de ce constructeur. Donc au final, lorsqu'on a un projet de construction de maison individuelle, on peut se poser euh, beaucoup de questions et, et notamment la question de savoir s'il faut choisir un constructeur pour construire sa maison ou trouver une autre solution. Ce qui est important au final c'est que les constructeurs aujourd'hui ne sont plus les constructeurs euh, qu'il y avait dans les années 90 ou les années 2000 puisqu'ils ont, euh, ont été réformés en fait par rapport à tout ce qui a pu se passer à l'époque et aujourd'hui ils apportent un, pa un package et également euh, des garanties qui sont extrêmement fortes. Donc aujourd'hui avoir un projet de construction avec un constructeur c'est presque la solution la plus sûre pour voir un projet se dérouler dans les meilleures conditions. C'est la solution qui, va, qui apportera le, le plus de garanties et qui va assurer que le projet ira jusqu'au bout.